on a fait énormément de sacrifices et au final, eh bien, on y. Non mais tout ça pour ça. Euh, pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour faire ce résultat en compétition On a juste envie d'arrêter et donc on ressent de la frustration, de la colère envers nous-mêmes, de la culpabilité et tout ce qui va bien pour pouvoir être au top. Non, bien sûr, c'était une blague à la fin. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ressortir content en compétition Laissez-moi vous raconter une histoire histoire d'une sportive que j'avais accompagnée, qui, elle, au tout début, on avait commencé à travailler euh, ensemble, et eh bien, euh, simplement, elle, voilà, bon, c'était la fin quoi. Dès qu'elle voulait absolument gagner, mais elle avait surtout peur de ne pas perdre. Et donc, il se passait quoi C'est-à-dire qu'à chaque fois, du coup, elle rentrait, alors, elle avait gagné déjà plein de titres euh, internationaux, elle était plusieurs fois championne du monde, championne d'Europe, championne de France, et là, elle se mettait à perdre, elle se mettait à perdre, et à la fin, elle était vraiment frustrée, mais si je loupe, ça va être la fin de ma vie. Euh, enfin, j'aurais des remords toute ma vie et tout et tout ce qui va bien quoi. Et donc nous, on a commencé déjà à la désidentifier du résultat. Ok, tu n'es pas ton résultat. Dès que tu t'identifies à ton résultat, tu bah, tu deviens esclave de ton résultat et donc ton niveau de bien-être va dépendre de ton résultat. Sauf que le résultat, vu que c'est l'extérieur, ok, l'être être, t'es un être humain donc l'être il est à l'intérieur. Faire c'est avec ton corps. Et le résultat est à l'extérieur. Et une fois que tu as un résultat, de toute façon, une fois que tu l'as dans les mains, si as une médaille, une fois que tu l'as, c'est déjà ton passé. Quand tu as perdu, une fois que tu l'as, c'est déjà la défaite, une fois qu'elle arrive, c'est déjà ton passé. La seule chose qui reste est l'être humain que tu deviens en relation à ça. Donc, un, déjà, comment tu vas faire pour te désidentifier de ton résultat Ça va être de voir tout simplement. Les Bénéfices et les inconvénients à long terme que tu as gagné ou que tu as perdu, ça va pas changer ta vie de toute façon. Et tu verras que dans les deux cas, tu auras autant de bénéfices que d'inconvénients. Quand tu es capable de voir les choses sur le long terme, bah as plus peur en fait, tu as plus peur tout simplement. Et une fois que tu es désidentifié du résultat et que tu vas même aller plus loin et commencer à faire tomber le résultat du pied des stalles, par exemple les Jeux Olympiques, tu dis ok, c'est quoi tous les euh, bénéfices si je rate les jeux olympiques pour le reste de ma vie c'est quoi tous les inconvénients pour le reste de ma vie si je réussis les jeux olympiques alors là comme ça on peut dire euh, à chaque fois les sportifs quand je fais ça ils disent non mais pierre mais il y en a pas c'est le rêve de ma vie être champion du monde être champion olympique c'est le rêve de ma vie et du coup il y en a pas d'inconvénients à ça et pour autant bah, des fois ça peut durer longtemps la session euh, mais on va noter allez une vingtaine trentaine quarantaine d'inconvénients à gagner les jeux ou à faire une bonne perf aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, jusqu'à temps qu'à un moment donné ils voient les choses dans la globalité, donc ils voient les choses à long terme, dans tout leur domaine de vie, ils disent, Ah ouais, mais en fait, euh, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, j'ai juste une expérience à vivre. Une fois que tu fais ça, il se passe quoi bah, Du coup, tes perceptions sont équilibrées, t'es centré sur qui t'es en train de devenir à travers ton sport, et t'es prêt à te donner à fond. As juste Des fois, les gens, on leur fait ça, ils disent Non, mais attends, mais si je note trop d'inconvénients, euh, euh, j'ai plus vouloir euh, être, par exemple, champion du monde. Je dis Ouais. C'est possible. Si t'as plus envie d'être champion du monde en voyant tous les inconvénients, c'est que cet objectif n'est pas fait pour toi. Ok C'est comme un aimant en quelque sorte. Un aimant, il a le plus et le moins. Si tu dis ah j'adore le pôle positif de l'aimant, ok, donc t'aimes pas l'aimant en fait. tu aimes le pôle positif de l'aimant. Eh bien, pour le sport, pour les compétitions, c'est la même chose. Si t'es pas capable d'aimer autant le plus que le moins. Alors, bah, tu vas absolument chercher à avoir le plus sans le moins, et puis bah, tu vas bah, tu, tu vas prendre cher tout simplement, puisque tu cherches à obtenir quelque chose qui n'est pas réaliste. Quand on fait ça, quand tu vois que tu as rien à perdre et tu rien à gagner à aller en compétition, il y a juste à te dépasser et juste kiffer te dépasser parce que tu aimes ça, et donc tu as juste envie de tout éclater pour ton plaisir. Et là, quand on fait ça, on a tout gagné parce que là, tu es centré sur toi et sur le long terme. Et du coup, bah, ce qui peut arriver, par exemple, nous, avec une, une fille avec qui on a travaillé aussi pareil elle, on retravaille ensemble on travaille ensemble elle repère fait le repère fait le repère qu'elle était sur une série de, de défaites et elle reprend énormément de plaisir en compétition et là juste à la porte bah, des jeux olympiques euh, il y a une grosse erreur d'arbitrage grosse erreur d'arbitrage et ce qui fait qu'elle n'a pas été qualifiée et à la fin l'interviewée par les par les journalistes et justement en fait on voit que elle dit bah j'ai aucun regret finalement alors bien sûr je suis triste parce que euh, je ne pensais pas que ça allait s'arrêter de cette manière-là. Par contre, je n'ai aucun regret parce que j'ai tout donné. et Je suis juste euh, une, une sportive heureuse, épanouie, accomplie aujourd'hui. Et voilà, donc ça s'arrête là, mais bon mais c'est comme ça en fait donc le résultat on peut pas le maîtriser quand tu fais ça bah c'est que tu as, as tout compris et là tu peux être sûr qu'à chaque compétition bah, tu vas pouvoir finir content de toi même alors après peut-être pas content des autres quand c'est uh, sur une injustice comme ça mais au moins content de toi même parce que tu auras tout donné tu auras aucun regret et auras fait ton maximum et après tout le résultat sur maîtrise pas le résultat, on ne le maîtrise pas, on n'en est pas responsable. En revanche, la maîtrise qu'on a, c'est nous de tout donner, de tout exploser en compétition. Et voici pour cette vidéo. Alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir